Sur un retour d'expérience d'une de, consolidation d'Active Directory avec notamment le retour d'expérience de, de la compagnie Léa Nature. Donc, je vais aussi présenter les différents intervenants. Tout d'abord, Baptiste Etourneau, responsable et euh, administration système et réseau chez Léa Nature et d'Antoine Canatella, euh, consultant, euh, consultant chez Talent Nouvelle-Aquitaine. Pour ma part, je me présente, je suis Fabien Valny, je suis euh, responsable des Microsoft Experience Labs de Bordeaux et de Toulouse. Très rapidement, on va regarder ensemble le sommaire de cette, de, de cette session donc, qui devrait durer jusqu'à 11h, 11h15, euh, selon, euh, selon, selon toutes les questions qui nous seront posées. Euh, Antoine, est-ce que tu pourras passer, s'il te plaît, sur les slides suivantes et notamment la slide sommaire Voilà, euh, merci beaucoup. Euh, donc, durant cette session, nous allons vous présenter, je vais avoir le plaisir de vous présenter les Microsoft Experience Lab. Et puis ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet avec toutes les sessions qui vous seront donc présentées par antoine et baptiste euh, comme je vous l'expliquais donc je suis responsable des microsoft Experience lab de bordeaux et de toulouse et euh, en quelques mots d'introduction microsoft s'est donné pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions et également euh, aux organisations d'être plus productives, quelle que soit leur taille leur métier et leurs enjeux et donc d'avoir ainsi un impact positif la philosophie que Microsoft euh, promeut s'articule autour de cinq valeurs que vous voyez actuellement à l'écran, que je vais très rapidement euh, vous indiquer. L'innovation, l'intelligence artificielle, le cloud de confiance qui va être un hein, des sujets du jour, mais également des, des, des notions plus sociétales telles que la diversité et l'inclusion et la responsabilité sociale. En France, cette approche s'est traduite euh, notamment par un renforcement et une volonté d'avoir un ancrage régional pour être au plus près de tous les acteurs locaux et être ainsi au cœur des investissements et des innovations. Donc, Comme vous le voyez, aujourd'hui, trois grandes régions ont été euh, dessinées, Nord-Ouest, Sud-Ouest, dont j'ai le plaisir à, euh, de co-animer avec le directeur de région, Benoît moussard Navarre, et la région Sud-Est, euh, qui couvre donc les métropoles de Lyon et Marseille. Nous allons pouvoir passer à la slide suivante. Les Experience Lab sont des plateformes qui sont à votre service et qui font partie intégrante de ce plan Microsoft en France. Les, Mi les Microsoft Experience Lab sont des plateformes qui sont à votre service et qui s'articulent, elles également, autour de trois axes majeurs. Les axes sont les suivants. L'idéation, puisque ce sont des espaces qui sont dédiés aux échanges, à la réflexion autour des perspectives liées à la transformation numérique de vos organisations. L'accessibilité, en effet, puisque la révolution numérique que nous avons connue depuis maintenant plus d'un an et qui s'est renforcée sur, surtout sur ces 12 derniers mois, les labs doivent être un espace de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir du public, donc c'est pour ça que nous sommes amenés à proposer ce type de session conjointement avec notre écosystème de partenaires, tels que, tel que Talent sur la région Nouvelle-Aquitaine. Dernier axe, l'inclusion par la mise en place d'initiatives citoyennes et solidaires, tu peux passer sur la slide suivante, ne t'inquiète pas, merci beaucoup, d'initiatives citoyennes et solidaires telles que l'école IA Microsoft, qui est une initiative commune avec Simplon et qui a pour objectif d'accompagner la reconversion et la certification de futurs experts et expertes autour de l'intelligence artificielle, mais également de la data. Sachez notamment que, pour remettre en avant notre partenaire Talent avec qui nous coanimons cette session, Talent fait également partie prenante puisqu'ils accompagnent le développement de nouvelles compétences d'un certain nombre de leurs collaborateurs. Les Microsoft Experience Lab ils sont ouverts sur différentes métropoles, les métropoles de Nantes, Bordeaux et Toulouse. D'autres verront le jour dans les prochains mois sur les métropoles de Lyon et Marseille. Comme vous le savez, nous connaissons un contexte qui nous, qui nous oblige à tous nous réinventer et à réimaginer notre quotidien. C'est pour cela que nous animons ces sessions, pour vous permettre de bénéficier du savoir-faire de nos partenaires, mais surtout du retour d'expérience et du témoignage de nos clients. Donc, encore merci à, à Baptiste Etourneau et, et au, à la compagnie Léa Nature de, nos, de nous partager leur retour d'expérience euh, sur cette fusion de deux actifs directoriques. Antoine aura le plaisir de, de vous réexpliquer juste après. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine Canatella pour entrer dans le vif du sujet de cette session. Merci en tout cas de votre attention et bonne session à tous. Antoine, à toi la parole. Merci Baptiste. Donc, bonjour à tous. Euh, donc dans ce webinar, on va expliquer comment réaliser une migration d'identité Active Directory et quelles sont les clés pour la réussir. Donc pour ça, on va se baser, comme le disait Baptiste, sur le retour d'expérience d'un projet qu'on a réalisé donc, par talent pour Nature et qui consistait en la migration euh, d'une filiale Active Directory, d'une filiale euh, de Léa Nature vers sa propre forêt Active Directory. Donc pour le sommaire, on va tout d'abord effectuer un aperçu de ce que c'est qu'une migration euh, d'identité Active Directory, donc quels sont les enjeux, euh, pourquoi effectuer une migration euh, Active Directory d'identité, et bien sûr donc définir hein, ce que c'est qu'une consolidation Active Directory. Donc ensuite, on vous présentera le contexte propre à la nature et euh, comment on a effectué les choix afin d'optimiser euh, la migration. Et donc on finira par euh, le déroulé euh, de la migration. Là on rentrera un petit peu plus euh, dans la technique et on vous présentera les différentes étapes euh, que l'on a effectuées selon notre stratégie de migration. Donc on va commencer tout de suite par euh, définir ce qu'est une consolidation Active Directory. Euh, donc, là, je parle de consolidation Active Directory, il faut savoir que c'est un synonyme hein, de migration euh, d'identité Active Directory. Euh, donc, juste un petit rappel déjà sur euh, qu'est-ce qu'un Active Directory, c'est tout simplement l'annuaire euh, des identités d'une entreprise. Donc, euh, Pour la définition d'une consolidation Active Directory, euh, en fait, c'est tout simplement la migration de l'ensemble des objets Active Directory d'un domaine AD vers un autre domaine AD. Donc, quand je parle d'objets Active Directory, je parle des groupes, euh, des utilisateurs et des postes de travail. Donc, en plus de cela, euh, évidemment, il y aura euh, tout l'environnement basé sur l'Active Directory à reprendre, hein, comme par exemple euh, les différentes applications métiers qui seront elles aussi à migrer euh, dans le nouvel AD. Mais également, par exemple, les, les, les GPO qui seront aussi à reprendre dans le nouvel Active Directory. Donc, tout ça a pour but, en fait, euh, que les utilisateurs, une fois euh, migrés, disposent d'un environnement de travail équivalent à l'ancien euh, environnement. Donc, voilà la définition euh, de la consolidation Active Directory. On va maintenant passer aux enjeux d'une consolidation AD. Donc déjà, pourquoi euh, les entreprises sont amenées à réaliser ce type de projet Donc la première raison, raison c'est la fusion euh, d'entreprises. Donc une société euh, rachète une autre société. Euh, chacune des, des, des sociétés dispose de leur propre environnement de travail et de leur propre environnement du coup, informatique. Et donc suite à ce rachat, euh, les deux sociétés souhaitent mutualiser euh, leur environnement, donc pour plusieurs raisons hein, que j'expliquerai juste après. Donc, la deuxième raison, c'est euh, l'évolution de la philosophie euh, de l'entreprise d'un point de vue Active Directory. Donc, euh, pour vous citer un exemple, pour que vous compreniez bien, euh, une entreprise qui a 10, 15 ou même 20 ans a mis en place euh, pour quelconque raison un domaine AD un, un différent euh, dans chacun de leurs pays, par exemple, où ils sont localisés, peut aujourd'hui souhaiter mutualiser euh, son environnement AD. Donc voilà deux principales raisons euh, pour, que, pour lesquelles les entreprises réalisent ce type de projet. Donc ok, mutualiser son, en, son environnement Active Directory, euh, mais pourquoi, quels sont les bénéfices et les enjeux de, de cela donc, le premier enjeu, c'est euh, simplifier la gestion de son Active Directory. Donc, euh, tout simplement, l'administration hein, de l'Active Directory. Donc, on n'aura plus deux forêts, euh, mais qu'une seule à administrer. L'Active Directory étant le point central euh, d'un environnement. Euh, cela mène donc au deuxième point, hein, qui est la possibilité de centraliser le déploiement d'applications, ou par exemple, le déploiement d'une ferme RDS. Donc, puisqu'on aura un seul annuaire réunissant l'ensemble des collaborateurs, on aura la possibilité de déployer à l'intégralité ou à une partie des collaborateurs des applications plus facilement. Donc, ça peut aussi être un avantage, par exemple, si on souhaite migrer vers le cloud, donc vers Microsoft 365. Euh, donc avoir un socle euh, complet réunissant l'intégralité des utilisateurs, ça simplifie euh, ce genre de migration. Donc avoir des forêts euh, Active Directory à droite, à gauche, ça va complexifier, euh, même si c'est possible, hein, la migration par exemple vers le cloud. Donc un autre avantage, c'est euh, d'améliorer la sécurité, hein, euh, qui dit un seul environnement euh, dit euh, deux fois moins de potentielles attaques et donc deux fois moins de potentielles failles. Et donc ça permet également de se concentrer euh, uniquement sur un seul environnement euh, si des dispositions sont à mettre en place hein, pour pallier justement à ces éventuelles attaques. Euh, donc un autre bénéfice, c'est réduire les coûts. Euh, donc il y a les coûts humains euh, en rapport à l'administration, hein, donc au premier point que l'on a vu. Euh, on aura donc beaucoup moins, enfin, deux fois moins d'administration, deux fois moins de, de support hein, pour justement euh, le personnel informatique. Euh, réduire les coûts matériels, on aura moins de serveurs, moins de licences serveurs aussi. Et également euh, réduire euh, les coûts pour de futurs projets, euh, comme par exemple ce que je, je disais juste avant, hein, la migration euh, vers le cloud qui sera donc euh, simplifiée et qui par contre, par conséquent, sera moins coûteuse. Et donc, on arrive au dernier point, hein, qui est la mise à niveau euh, du parc informatique, puisque dans le cadre d'une consolidation Active Directory, on va effectuer dans un premier temps un audit euh, de l'environnement AD, donc des serveurs, des postes de travail, des GPO, des, des applications métiers, etc. Et de là, on pourra potentiellement donc, déceler euh, certaines obsolescences, et on le verra par la suite, hein, mais typiquement, l'outil euh, que l'on a choisi d'utiliser pour la migration et donc pour la pour le projet Léa Nature ne permettait pas, ne supportait pas euh, l'entièreté des, des, des systèmes d'exploitation. Et donc, il a fallu, en amont de la migration, mettre à niveau le parc informatique. Euh, il est également aussi possible d'effectuer un tri, hein, d'en profiter pour effectuer un tri euh, au niveau des services en place ou au niveau des GPO. Voilà, euh, on va, euh, Quels sont les services utilisés, quels sont les services inutilisés et reprendre uniquement donc, euh, les services que l'on souhaite. Euh, je vais laisser la parole à Baptiste. On va maintenant passer donc au contexte euh, de la migration propre à la nature. Euh, Baptiste, je te laisse la parole. Bonjour à tous, euh, donc je vais commencer par une petite présentation de la société, euh, histoire de comprendre un peu qui nous sommes. Euh, c'est une société qui a été créée par Charles Kloboukov en 1993, euh, tu peux passer à la slide suivante Antoine s'il te plaît. Euh, donc voilà, la, la raison d'être de la société c'est vraiment de proposer des produits sains, naturels, biologiques et respectueux de la santé de l'homme, de la nature, dans différents domaines. Donc C'est vraiment l'alimentation le principal domaine, ensuite la santé, l'hygiène, beauté et aussi donc les produits de la maison. et Le but aussi de cette raison d'être, c'est aussi d'assurer l'indépendance économique pour pérenniser au maximum les missions, les implantations locales, les emplois et le développement, tout ce qui est basé en France maximum. Euh, des petits chiffres, donc, euh, la société représente 490 millions de chiffres d'affaires, euh, 19 unités de production en France, euh, 1780 collaborateurs à la date du 2020, avec encore de la croissance euh, toujours pour le moment. Euh, et au niveau des circuits, on est présent un peu sur tous les circuits, avec une majorité au niveau des GMS, donc des grandes surfaces, 50%. 38% au niveau des réseaux spécialisés, après dans les différentes parapharmacies ou autres points. Euh, donc le siège social euh, se trouve à Périgny, donc c'est proche de La Rochelle. Euh, on, nous sommes découpés en quatre pôles d'activité, euh, alimentaire, santé, donc pour le grand public, euh, la cosmétique, euh, hygiène de maison, un pôle traiteur et un pôle céréal. Donc là, on voit un petit peu les différentes, les différentes marques. donc La plus connue est en jardin bio, pour peut-être. Euh, et donc ensuite, on peut voir les différents sites en France, qui sont euh, bien sûr des sites de fabrication bio et naturel, qui sont répartis majoritairement dans le sud de la France. Voilà pour la petite présentation. Euh, au niveau des enjeux. Alors, pourquoi on a réalisé cette migration euh, C'est une filiale qui est la filiale Equibio, qui a été rachetée euh, en 2014, euh, si, qui est située à Pauvre, en Ardèche. Euh, nous les avons intégrés à notre SI euh, en 2016 via une relation d'approbation afin de mutualiser des services, donc euh, Office 365, euh, différents outils transverses, tels que la fiscalité, la comptabilité sauf que la DSI sur place n'était composée que de deux personnes, euh, donc il, a été, il était assez compliqué pour eux de répondre correctement et rapidement à tous nos besoins euh, de sécurisation du SI, ce qui a entraîné des gros décalages euh, entre euh, nos différents utilisateurs. Donc euh, on a décidé de partir sur une fusion euh, de nos annuaires, vraiment dans une optique d'améliorer la gestion pour nos collaborateurs et pour notre support aussi de n'avoir qu'un seul point d'entrée à gérer et d'éditer différents annuaires à gérer. Euh, on, a, nous, on a eu de la chance dans la migration, c'est que le RP actuellement en place, donc l'outil de gestion euh, intégré, euh, n'était pas impacté par la, la migration, car tous les utilisateurs étaient locaux à la solution et, l'ensemble des connexions et des liens sont réalisés via IP. Donc, euh, nous n'avons pas eu à toucher à l'ERP. Euh, au niveau de la cible de migration, donc ça représentait environ 200 utilisateurs, dont 5 profils itinérants. Euh, on reviendra sur le point des profils itinérants. Euh, en serveur d'applicatif, en, environ 5 serveurs euh, restant après migration, euh, 160 groupes de sécurité, une dizaine de GPO à migrer et euh, il y avait quatre serveurs Active Directory donc, à décommissionner à la fin. Euh, pour le prochain point, donc on va essayer, enfin, je vais essayer de vous présenter un petit peu les points d'attention qu'on a pu rencontrer au cours de la migration et de la planification de cette migration, pour essayer d'anticiper éventuellement euh, un futur besoin. Euh, donc le, le, le premier point, bien sûr, c'était euh, élaborer un plan de migration donc pour euh, identifier un petit peu euh, tous les risques euh, liés à cette migration euh, surtout majoritairement sur les serveurs applicatifs bien sûr pour éviter une coupure de service au moment de la migration donc il a fallu identifier les comptes de service les accès éventuellement sur des bases de données différents liens au niveau de l'authentification euh, ensuite il a fallu donc, définir des priorités pour préparer ces migrations donc euh, en fonction des contraintes de système d'exploitation euh, anticipées des migrations de serveurs euh, sur un nouveau système d'exploitation, euh, directement sur notre infrastructure, euh, l'infrastructure et la nature. Euh, éventuellement, donc, nous, on a, nous avons profité aussi de cette migration pour centraliser les outils de supervision, par exemple, euh, les outils d'impression, euh, de déploiement d'applications à travers SCCM, donc, on a vraiment, avant de lancer la migration, on a vraiment focalisé notre temps sur cette centralisation des outils. Et l'autre point très important, ça a été l'accompagnement du service informatique local, euh, car euh, il y a eu peur de perte de contrôle un petit peu sur son système d'information et euh, avec un gros risque de, de lenteur, de, de de peur de, justement de perdre ce contrôle et donc euh, de ralentir énormément le déploiement de ce projet. Euh, donc ensuite, il a fallu planifier donc, cette réalisation, donc essayer de trouver des, de la disponibilité euh, pour euh, agir. Donc, ça a commencé par euh, prendre contact avec les différents fournisseurs d'applications pour les migrations euh, des différents outils. Euh, ensuite, il a fallu communiquer auprès des utilisateurs pour présenter les améliorations afin de d'améliorer l'adhésion de chacun de ces utilisateurs-là. Et par la même occasion, communiquer sur les nouveaux éléments de sécurité, parce que bien sûr, le fait d'intégrer notre SI a généré un petit peu plus de complexité au niveau de la gestion du mot de passe, au niveau de la sécurisation du poste. Donc le but étant vraiment de, de, de, de prévenir tous nos utilisateurs. Euh, en troisième point, ça a été une partie, euh, la partie accompagnement le jour J euh, de. de de nos utilisateurs. Donc pour ce faire, nous avons décidé de prévoir une ressource locale auprès de chacun de nos utilisateurs, pour vraiment pour simplifier l'adhésion et s'assurer avec l'utilisateur que après le process de migration via un petit scénario de test, tout était fonctionnel. Donc, accès sur les nouveaux partages, la messagerie, les différents outils métiers. Une fois que l'ensemble de nos utilisateurs a été migré, euh, que nos serveurs ont été migrés, bien sûr, euh, il a fallu analyser un petit peu les différents audits les, les logs et s'assurer qu'il n'y ait, qu ait plus de connexion pour ensuite donc, prévoir l'arrêt des contrôleurs de domaine et finaliser donc, cette migration. Euh, en dernier au niveau des points d'attention technique euh, donc nous étions sur un tenant commun déjà entre nos deux annuaires informatiques avec euh, Equibio et donc euh, la compagnie la Nature donc euh, nous avons dû faire attention au moment de la migration pour euh, réassocier correctement le compte de migration le compte pardon après la migration avec le profil Office 365 afin de ne pas perdre de données donc tout, toute cette manipulation s'est faite via un script euh, mis à disposition de talents euh, en peu, autre petit point posant problème, donc l'authentification se fait via un ADFS euh, centralisé et, sauf que cette authentification se faisait sur le champ email et donc nous avons dû pareil euh, via script faire une modification du champ mail de, de nos anciens utilisateurs pour que lors de la connexion euh, une fois migré il se connecte bien sur le nouveau compte dans le nouvel annuaire euh, au au cours de l'audit, euh, on a une remontée de 5 postes encore sous Windows XP, donc euh, bien sûr il a fallu prévoir de mettre à jour tous ces postes et aussi un poste de DI, donc euh, pour les échanges de données informatisées et pareil c'était un point très important à migrer pour éviter des problèmes le jour J. Euh, Ensuite, il a fallu s'assurer que les applications et les serveurs prennent, bien, prennent correctement en charge le SID history, qui permet de conserver l'ancienne identité, même après une migration. Donc, après une analyse rapide, nous avons pu l'activer correctement. Et en point technique aussi, c'est vraiment le support de, de l'application qui ne gère pas, donc les, par exemple, les Windows Server 2003 et 2008. Donc, il a fallu migrer l'ensemble de, de leur ensemble. Les quelques serveurs encore sur des OS non supportés euh, vers des OS euh, plus à jour. Donc voilà pour les différents points de mon côté. Ok, donc euh, je vais reprendre la parole. On va passer maintenant donc, à la partie migration, donc, qui sera une partie un petit peu plus technique. Et on va commencer, donc, par, euh, je vais commencer par vous présenter donc, deux outils de migration. Euh, qui permettent donc de faire une consolidation Active Directory et euh, vous, vous dire pourquoi on a fait tel choix. Donc, on va commencer par l'outil ADMT. C'est un outil euh, mis à disposition par Microsoft gratuitement euh, qui a pour force en fait, d'une simplicité de configuration et d'utilisation. Euh, on va installer sur un serveur unique euh, l'outil rapidement et donc euh, il sera exploitable rapidement. Euh, le gros avantage de cet outil, c'est que c'est un outil gratuit, euh, je ne connais pas d'autres outils qui, de ce type euh, permettant de faire euh, ce type de migration qui le sont, euh, cependant il y a pas mal de faiblesses, et euh, en il fait, n'y a pas de mise à jour depuis 2018 et donc euh, ça engendre en fait, pas de support pour Windows 10, Windows 2012 est supérieur, donc ça c'est la faiblesse de l'outil, euh, après voilà un reporting est suivi très minimaliste comme vous pouvez le voir sur la droite, hein, Voilà une une interface pas très friendly user et voilà. Euh, donc l'autre outil c'est l'outil pro DirSync, donc c'est euh, l'outil euh, développé par binary tree euh, enfin anciennement binary tree et aujourd'hui Quest euh, donc il a pour force euh, cet outil donc de pouvoir déjà migrer avec ou sans rela relation d'approbation entre les deux forêts Active Directory euh, donc comme nous, ça ne nous intéresse pas, comme le disait euh, Baptiste, il y avait déjà une relation d'approbation entre les deux forêts. Euh, il a également comme force de, une capacité en fait, de migrer les utilisateurs distants. Et ça, c'est un point donc, très intéressant, euh, surtout dans le contexte actuel, hein, avec, euh, avec beaucoup de collaborateurs qui sont en télétravail. Donc, un utilisateur euh, qui est connecté sur son poste, euh, sur son réseau à lui, et donc pas sur le réseau de l'entreprise, peut quand même être migré grâce à cet outil. Euh, donc après ensuite une analyse et un reporting, voilà vous pouvez le voir à droite, euh, qui est euh, plus conséquent qu'ADMT, hein, Voilà une interface graphique un petit peu plus friendly user. Et euh, donc la grosse force aussi c'est le support de Windows 10, serveur 2012 et supérieur, à contrario d'ADMT. Euh, également la possibilité, donc la réversibilité, hein, qu'est-ce que j'entends par réversibilité C'est euh, la possibilité d'effectuer des rollbacks hein, tout simplement pour limiter l'impact utilisateur. Hein. Si euh, un utilisateur rencontre un souci très impactant euh, que euh, le support et nous-mêmes n'arrivons pas à corriger cet incident, il est possible en 5-10 minutes hein, via l'outil euh, d'effectuer un rollback et de remettre euh, l'utilisateur en état. Euh, des avantages, donc la personnalisation de l'outil. Euh, cet outil en fait est customisable euh, pour répondre à des besoins spécifiques à un client. Euh, un autre avantage, donc la synchronisation. A à, à contrario d'ADMT, il est possible d'effectuer euh, la migration à un instant T, mais également de planifier des synchronisations qui vont effectuer donc des copies hein, des objets à des sources vers euh, la forêt à des cibles. Voilà. Donc, euh, aussi une force intéressante de cet outil, et également le dry run. Donc, le dry run, c'est tout simplement euh, la possibilité d'effectuer une simulation de migration et donc de pouvoir anticiper d'éventuelles erreurs et euh, de pouvoir, du coup, euh, corriger les erreurs en amont de la migration et ne pas impacter l'utilisateur. Au niveau des faiblesses, donc, c'est un outil payant, évidemment. Et on a aussi un agent à déployer euh, sur tous les postes à migrer. Donc, ça, via, nous, on l'a fait via GPO, euh, dans le contexte de notre, euh, de notre migration avec la nature. Il est possible également de le faire via SCCM, Intune, etc. Donc, voilà pour les deux outils. Euh, un rapide tableau comparatif des deux outils. Donc, euh, migration des mots de passe à DMT, mais pas de synchronisation, donc ce que j'expliquais euh, juste avant. Alors qu'avec AD Prodier Sync, il y a la possibilité de faire des synchronisations. Euh, de même pour les attributs, donc les attributs des utilisateurs Active Directory. Hein, donc ça veut dire que euh, si par exemple un administrateur fait une modification euh, dans la forêt source alors que l'objet est déjà migré, via et grâce à la synchronisation, cette modification va être répétée dans la forêt cible. Et donc de même pour euh, les groupes, hein, migration et synchronisation avec l'outil Quest, mais pas avec ADMT, seulement migration avec ADMT. Au niveau des rapports de migration, donc comme je le disais aussi, hein, l'outil uh, Quest Binary Tree est un peu plus friendly user et il est possible de générer des tableaux de reporting. Euh, la relation d'approbation qui avec ADMT est obligatoire avec AD Sync et non nécessaire, euh, même si dans la plupart des cas, on le verra par la suite, euh, on la met en place quand même. Euh, la matrice des ports, donc euh, plusieurs ports à ouvrir, euh, dont le RPC pour ADMT, avec AD Pro Deer sync c'est seulement le, le port 443 qui est à ouvrir. Donc dry run non disponible et disponible, hein, donc ça c'est la simulation, et le support euh, Windows 10, donc des, pop, des postes de travail et des serveurs, euh, support 2012 R2 et supérieur. Donc voilà pour les outils. Alors euh, Nous, on a choisi avec la nature l'outil AD PRO tout simplement parce que la majorité des postes de travail chez la nature étaient en Windows, euh, Windows 10. Donc maintenant, on passe à la mise en place euh, de l'architecture. On va passer rapidement sur les prérequis. Euh, donc voilà, J'ai mis « mettre en place une relation d'approbation entre les deux forêts en prérequis ». Euh, pourquoi euh, Tout simplement euh, parce que euh, pour justement activer euh, la gestion du SID Story, donc, qui est le deuxième prérequis, il faut mettre en place une relation d'approbation entre les deux forêts. Et euh, donc cette gestion euh, du SID Story, qu'est-ce qu'elle va apporter En fait, elle va permettre euh, d'effectuer, de créer une coexistence entre les deux forêts, c'est-à-dire euh, un utilisateur qui sera migré dans la forêt cible, pourra quand même accéder aux ressources et euh, par exemple aux file share de la forêt source. Donc voilà, euh, cette gestion du SID story est quand même très importante euh, dans une migration euh, d'identité Active Directory, car elle permet une sorte de coexistence entre les deux forêts le temps que euh, tous les utilisateurs soient migrés dans la forêt cible et que euh, du coup dans la forêt cible, euh, toutes les fonctionnalités soient mises en place. Euh, donc Ensuite, mettre en place une GPO pour déployer pour l'agent déployer ADPRO sur les postes à migrer, euh, Donc nous on l'a fait par GPO, hein, vous pouvez le faire autrement, euh, créer les GPO qui étaient à reprendre dans la décible, euh, donc, au moment de l'audit, on a euh, sondé les GPO, on a dit tel GPO on veut la reprendre, tel GPO on ne veut pas la reprendre, etc. Donc on a, on a effectué une liste des GPO à reprendre. C'est un prérequis à la migration. En amont de la migration, on va recréer dans la cible les GPO. Euh, donc, mettre à disposition un serveur sur lequel installer l'outil de migration. Donc, là à droite, je vous ai mis euh, une image avec les, euh, les différents prérequis pour ce serveur. Donc, Windows 2012 R2 en minimum euh, en OS euh, une base SQL 2012 SP2. Au niveau de l'hardware, 2 euh, CPU, 6Go de RAM, 10Go d'espace disque pour la base SQL. Et ensuite, donc, le dernier prérequis, c'est le port 443 ouvert, comme je vous le disais juste avant. Euh, là, je vais passer aussi rapidement. Donc là, c'est les prérequis des postes à migrer. Donc, il faut savoir que l'outil euh, Binary Tree, donc Quest, euh, ne supporte pas l'entièreté des, euh, des OS non plus. Hein. Il, donc, il supporte à partir de Windows 7. Donc, de ce que disait tout à l'heure Baptiste, hein, il fallait pour les postes XP, etc., mettre à jour en amont de la migration euh, les OS. Donc, voilà pour les prérequis. Et donc, Une fois qu'on a euh, mis en place tous ces prérequis, installé l'outil, on arrive dans une architecture cible qui ressemble à ça. Donc, Avec la forêt à des sources et la forêt à des cibles, avec une relation d'approbation euh, bidirectionnelle entre les deux. Euh, notre outil Gearsync AD Pro qui est installé sur un seul serveur hein, et euh, donc qui permet la migration des groupes, des postes de travail, des utilisateurs et donc la spécificité, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, la coexistence en gros de migration, on peut le voir sur ce schéma, l'utilisateur qui est migré dans la forêt cible peut accéder aux ressources et serveurs applicatifs de la forêt cible mais également de la forêt source. Donc maintenant, on passe à la migration des différents objets Active Directory. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc, euh, dans notre stratégie de migration avec la nature, on a décidé de migrer euh, l'ensemble des groupes en amont de celle des utilisateurs. Donc on va migrer euh, l'entièreté des groupes. Et ce qu'on va faire, donc, grâce à l'outil hein, qui permet cela, on va planifier une synchronisation, donc dans notre cas, toutes les heures des groupes. En fait, tout simplement pourquoi Parce qu'au moment où on va migrer les groupes, donc ce sera en amont de la migration des utilisateurs et donc les groupes seront vides. Au fur et à mesure qu'on va migrer les utilisateurs, grâce à cette synchronisation, euh, les membres des groupes, enfin les groupes vont se remplir de ces membres, de leurs membres. Donc, voilà pourquoi on a effectué euh, ce choix-là. Et donc maintenant, on va passer à la migration des utilisateurs. Donc à contrario des groupes, on ne va pas effectuer de synchronisation euh, pour les utilisateurs, mais seulement une migration. Donc une copie euh, de l'entièreté des attributs de l'objet AD, de la forêt source euh, vers la forêt cible à un instant T. Et donc, une fois la migration de l'utilisateur fait, euh, l'utilisateur en gros dispose euh, de, de, de deux comptes Active Directory, un dans la forêt source, un dans la forêt cible, et donc la connexion euh, avec son compte dépendra euh, de, du domaine, du poste de travail avec lequel il va se connecter. Donc ensuite, après avoir migré l'utilisateur, on va passer à la migration du poste de travail, euh, qui sera faite en deux étapes via l'outil. Donc C'est le réacel des postes de travail. Donc Pour faire simple, le réacel des postes de travail, c'est tout simplement la réattribution des droits euh, sur les différents dossiers du poste de travail euh, pour le compte Active Directory Cible qui vient d'être migré. Donc, euh, tout simplement, hein, avec pour but que l'utilisateur, lorsqu'il se reconnecte avec son nouveau compte dans la nouvelle forêt, il puisse toujours accéder à ses documents, à ses, à ses différents dossiers, à ses euh, favoris Internet, etc. Donc, voilà pourquoi cette étape est nécessaire. Et ensuite, c'est le cutover. Donc, le cutover, c'est tout simplement hein, le changement de domaine du poste de travail. Donc, euh, le, grâce à l'agent qui est installé sur le poste de travail, il va effectuer la modification euh, du domaine tout seul et redémarrer le poste. Pour que l'utilisateur derrière puisse euh, se connecter avec le même identifiant et le même mot de passe sur la nouvelle forêt, avec donc son nouveau compte Active Directory. Donc euh, voilà, une, on en est euh, donc au fait que l'utilisateur se connecte sur son poste de travail. Mais comme le disait tout à l'heure euh, Baptiste, on avait deux points d'attention. Donc, euh, le point d'attention au niveau euh, du compte Office 365 qui était déjà existant pour l'utilisateur, et euh, le deuxième point qui était la DFS qui se basait sur l'email adresse, sur le champ email adresse, pour effectuer l'authentification. Donc on est dans ce, dans ce cas-là. Euh, ici, euh, l'utilisateur euh, a des cibles, n'a pas encore n'est en fait, pas euh, matché avec euh, le compte Azure Active Directory. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir effectuer, on appelle ça un hard match, hein, euh, entre le compte le nouveau compte de la forêt cible et son compte euh, Microsoft 365, donc Azure Active Directory. donc Pour ça, comme le disait Baptiste, on a réalisé un script hein, qui va modifier un certain attribut afin euh, de faire le match. Et on va aussi effectuer euh, via script euh, la modification donc, de l'email adresse euh, du compte euh, de l'utilisateur pour... Que euh, l'utilisateur puisse se connecter et puisse être authentifié à la DFS. Parce que là, on peut voir que la DFS n'arrive pas à authentifier l'utilisateur. Pourquoi Parce qu'il y a deux comptes avec la même adresse. Donc, la DFS ne sait pas l'authentifier l'utilisateur. Donc, on va y réaliser, on a réalisé et on va exécuter un script qui vont donc nous mener à cela. Et à partir de ce moment-là, l'utilisateur sera en conformité, donc aura son compte Office 365 qui sera lié à son nouveau compte AD et aura donc euh, le serveur ADS, ADFS fonctionnel avec aussi son nouveau compte Active Directory. Donc un résumé euh, rapide, euh, donc la feuille de route en fait, de migration d'un utilisateur hein, pour vous résumer les différentes étapes. On va avoir euh, trois grosses étapes principales, donc la préparation, la migration et euh, la prise en main. Euh, ce qu'il faut savoir pour la préparation, c'est une étape à effectuer qu'une seule fois en amont de, de, de la migration. Il hein. y, y a une seule fois réalisé euh, ces, ces différentes étapes donc, qui sont l'audit, euh, la mise en place des prérequis, euh, la configuration du serveur à des produits effectuer des tests et des simulations euh, donc pour euh, anticiper les éventuelles erreurs, et euh, donc la migration des groupes, et euh, quand je parle de migration de groupes, hein, je parle aussi de la mise en place euh, de la synchronisation des groupes. Et donc ensuite, on pourra réaliser euh, soit par lot d'utilisateurs, hein, comme ça, ça, ça dépendra de... De, de, de, de votre stratégie de migration. Hein. Donc, euh, nous, on faisait ça euh, avec euh, Léa Nature, on effectuait euh, des petits lots d'utilisateurs de 4-5 personnes. Euh, et donc, c'est migration utilisateur, migration de poste de travail, mise en conformité du compte M365. Donc, ces trois étapes-là sont cruciales. Une fois qu'on a réalisé ces trois étapes, l'utilisateur peut accéder et accéder à l'ensemble en fait, de ces fonctionnalités auxquelles il accédait avant la migration. Donc derrière, il faut bien sûr communiquer euh, avec l'utilisateur. Dans notre cas, donc, euh, pour le projet Léa Nature, euh, un support informatique était en fait, euh, déployé pour chaque utilisateur. donc Un support informatique intervenait sur le poste de l'utilisateur afin de l'aider à, euh, à configurer le poste et effectuer des tests en fait, sur le poste de travail. Est-ce qu'il accédait encore euh, au file share de la forêt euh, source Est-ce qu'il arrivait bien à configurer euh, son Outlook Voilà, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il avait encore accès à ces dossiers, etc. Euh, donc, si euh, soucis euh, rencontrés. Euh, le technicien nous remontait euh, à Baptiste et moi-même euh, pour que l'on effectue le support, euh, et tout en sachant que si vraiment gros impact euh, il y avait sur un utilisateur et que euh, le souci ne pouvait pas être réglé euh, rapidement, il y avait toujours la possibilité hein, d'effectuer un rollback pour euh, impacter au moins l'utilisateur. Donc voilà pour la feuille de route de migration, on passe maintenant donc une fois qu'on a migré l'ensemble des objets Active Directory, donc utilisateurs, postes de travail et groupe, on a à effectuer la migration des serveurs, euh, qui en fait est, euh, tout est équivalente à celle d'un poste de travail au niveau de l'outil. Hein, je dis bien au niveau de l'outil, donc c'est les deux mêmes étapes qu'un poste de travail. Donc euh, réACL, donc réattribution des droits hein, sur les différents dossiers euh, du poste et puis le cut-over, le changement de, de domaine. Donc la seule chose qui diffère, hein, c'est que euh, pour un serveur, l'impact, si souci n'est pas le même, donc un audit de chaque serveur est, est, est à faire, et hein, très important pour, pour la migration. Euh, par exemple, j'ai mis des exemples, donc les comptes de service, par exemple, à, à auditer, est-ce qu'il y a un compte de service euh, de l'AD euh, source qui est configuré sur le serveur Si oui, alors il faut le recréer dans l'AD cible, euh, effectuer un audit des impacts euh, que le road, parce que pour chaque migration de poste de travail et de serveur, évidemment, il y a un redémarrage. Hein. Donc, euh, auditer l'impact euh, sur les utilisateurs euh, si un redémarrage du, du serveur. Et donc, selon les impacts, euh, planifiés en heures non ouvrées euh, pour limiter les impacts utilisateurs. Et puis également, la configuration avec l'Active Directory. Euh, si le serveur, l'application est configurée et euh, connectée avec l'Active Directory, comment il est connecté Est-ce qu'il est connecté, euh, configuré via adresse IP Est-ce qu'il est configuré euh, via nom de domaine etc. Pour justement anticiper les éventuelles euh, erreurs et les éventuels impacts. Et donc, on passe maintenant, après avoir migré les serveurs et euh, donc les différents services, on a au final, euh, remise en place euh, l'intégralité de la forêt source dans la forêt cible. Les utilisateurs ont exactement le même environnement de travail avec les nouveautés aussi qu'apporte la forêt cible. On passe maintenant à la finalisation de la migration. Donc, tout simplement, c'est euh, le but hein, de la finalisation de la migration. Le but de la migration aussi, c'est de se séparer de cette forêt euh, source. Donc, on va commencer par la suppression de la relation d'approbation. Donc la relation d'approbation entre les deux forêts, on la supprime. On désactive la gestion du SID story hein, qu'on avait activé euh, dans les prérequis pour euh, justement la coexistence entre les deux forêts. On migre, donc dans notre cas, euh, le DHCP était sur les contrôleurs de domaine, donc il a fallu euh, migrer les zones DHCP euh, sur les nouveaux, sur les contrôleurs de domaine euh, de la forêt cible, hein, donc Léa Nature. De même pour les DNS. Et euh, une fois donc qu'on a réalisé ça, il faut effectuer encore un, une sorte d'audit hein, sur les contrôleurs de domaine, vérifier dans les logs des contrôleurs de domaine est-ce qu'il y a des connexions, euh, quelconque connexion euh, qui s'effectue sur le, sur le contrôleur de domaine. Après s'être assuré qu'il n'y a pas de connexion, euh, que plus rien n'est configuré sur, cette active, sur ce contrôleur de domaine Active Directory, on va pouvoir décommissionner les anciens décès pour euh, supprimer cette forêt. Hein. Euh, voilà. Et euh, donc le dernier point que nous on a fait, donc effectivement, on a supprimé les contrôleurs de domaine de la forêt source, mais on a installé sur site hein, euh, des nouveaux contrôleurs de domaine de la forêt cible hein, pour justement avoir toujours sur site un contrôleur de domaine. Hein. Et ce qu'on a fait pour éviter tout impact au niveau des, euh, des, des applications qui potentiellement étaient configurés euh, sur IP sur les contrôleurs de domaine, on a repris euh, les IP des anciens contrôleurs de domaine qu'on a placés sur les nouveaux contrôleurs de domaine euh, Léa Nature. Donc Voilà pour la finalisation de la migration et pour les différentes étapes euh, que l'on a réalisées dans le cadre du projet euh, Léa Nature. Euh, je vais laisser maintenant rapidement la parole à Baptiste euh, si tu veux bien nous faire un rapide feedback. Oui, oui, bien sûr. Alors ça va être ça va être assez rapide, hein, parce que comme comme indiqué, hormis les, les problèmes, on va dire, d'organisation interne euh, et aussi la volonté de sécuriser au maximum le projet pour ne pas impacter que ce soit le SI distant ou les utilisateurs, bien sûr. Euh, on, nous n'avons quasiment pas une mauvaise surprise avec l'application. Euh, enfin, Pro est très robuste, euh, que ce soit dans sa méthode de rollback en cas d'incident, euh, au niveau des logs, euh, c'est vrai que tout était très clair. Le support aussi était bien, bien, bien géré, donc euh, c'est vrai que tout s'est très bien passé, euh, sachant que le projet a été construit euh, avec talent et on a eu une, une, une Très bonne présentation des risques. Donc, pour anticiper au maximum euh, le, les, les points d'attention et se, se, se sécuriser au maximum au de cette migration. Euh, vraiment, l'important sur le projet, enfin, sur ce projet-là, c'était de bien, bien connaître l'existant, le SI sur place pour, euh, pour limiter les impacts. Euh, tous les points de vigilance, les mettre en avant, euh, communiquer avec les différents fournisseurs, avec les relais internes. Euh, donc, c'est vraiment énormément d'anticipation. Euh, après la réalisation, le jour J, si tout est bien prêt, euh, l'outil euh, très, très rapide, une migration d'un un utilisateur prend, euh, enfin d'un poste, prend maximum 10 minutes, euh, sachant qu'on peut paralléliser. Donc, il euh, y a vraiment. Euh, il y a moyen d'être très, très réactif le jour de la migration. Donc euh, voilà, tout, tout, tout s'est pas trop mal passé dans l'ensemble hein, et aucun problème euh, majeur à la fin. Voilà okay. pour moi. Ok, bah, merci. On va maintenant passer donc aux questions. Euh, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Oui, bonjour à tous, merci pour cette présentation très intéressante. Donc Fabien Louvia pour l'Ectra. Nous on est dans une situation qui est finalement un petit peu similaire à celle de Léa nature, puisque euh, on est en phase d'absorber euh, une, une structure euh, qui est quand même assez conséquente en termes de nombre de postes et de nombre de serveurs, avec des gens qui sont aussi euh, en distant. Et justement, j'avais une question par rapport à, à ça, au niveau de la, la migration, effectivement, des remotes. Vous en avez parlé assez, assez vite tout à l'heure, mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Comment euh, est-ce que l'outil permet de la gérer, j'allais dire, aussi facilement, quelque part que des migrations sur site Ou est-ce qu'il y a des choses à savoir euh, là-dessus Ouais, alors il euh, y a une étape effectivement supplémentaire à effectuer. Euh, il me semble que Baptiste, toi tu en as réalisé. À... Oui, tout à fait. On a eu quelques utilisateurs à migrer euh, en distance. Euh, donc en fait, les contraintes euh, étaient uniquement d'avoir une connexion euh, initiale de l'utilisateur au réseau, donc via VPN, euh, via une quelconque solution. Euh, dans l'optique de déployer via une ligne de commande euh, une euh, migration offline. Donc, en fait, on va, on va pré-provisionner le poste dans l'annuaire cible, euh, ce qui va permettre au moment de, de, du redémarrage, donc, pour euh, migrer le poste, même si celui-ci est non disponible et non visible, euh, il est capable, grâce à ce pré-provisionnement, de migrer le poste. Alors, le temps est un peu plus élevé euh, au niveau de, de la recréation euh, et de l'ouverture de session du, du poste euh, offline. Mais euh, ça prend environ, euh, ça dépendait des postes, mais entre 5 et 10 minutes de plus, on va dire, sur la migration. Euh, et à partir de là, l'utilisateur pouvait ouvrir donc, sa session correctement, se reconnecter et récupérer l'ensemble de ses services euh, de manière transparente. Donc, ça a été très agréable. Euh, Initialement, on voulait éviter d'utiliser la solution justement de, de migration de profils itinérants, justement par peur un petit peu du comportement et, de, et des, enfin des risques, parce que ça reste des risques, surtout les profils itinérants ne sont pas forcément les profils les plus simples. Et on a décidé de faire un test quand même, de se dire pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait utiliser cette solution-là. Le test a été très concluant euh, et donc on, on l'a utilisé sur nos utilisateurs en production euh, sans aucun problème. Ok, c'est intéressant. Alors, quand vous dites une, une connexion VPN, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la personne doit être quand même authentifiée quelque part sur l'Active Directory de départ avant de lancer cette migration-là offline. Tout à fait. Euh, et au retour, Tout à fait. il faut qu'il se reconnecte à nouveau en VPN pour quelque part réouvrir sa session sur la destination ou pas forcément non, il n'a même pas besoin. En fait, la, la partie, une fois, une fois le, le, la migration offline lancée, euh, alors il n'est pas obligé. Alors Forcément, au bout d'un moment, pour accéder à tous ces outils, il aura sans doute besoin de, de, se, de refaire sa connexion au VPN. Mais euh, il pourra ouvrir sa session, récupérer l'ensemble de ses outils euh, sans connexion euh, sur le réseau. Donc, euh, juste euh, une ouverture de session classique, euh, il récupérera l'ensemble de ses outils, euh, on va dire local à son poste. Et ensuite, euh, via, au moment de sa connexion VPN, il récupérera l'ensemble des de, de, de outils disponibles euh, au niveau du réseau. D'accord. Intéressant. Euh, juste euh, encore une question, désolé, je vais monopoliser un peu la parole, mais c'est vraiment intéressant dans, dans notre contexte. Euh, Est-ce que vous avez eu beaucoup de casse, j'allais dire Alors, vous avez parlé tout à l'heure finalement d'un outil qui marchait plutôt bien. Euh, J'imagine que vous avez quand même quelques, quelques déboires. Euh, c'est quel pourcentage environ de, de, du nombre, sur le nombre de postes migrés Vous avez parlé de 200 postes migrés. Ça représentait combien de postes sur lesquels vous avez des soucis ou Des postes ou serveurs, hein, peu importe, puisque c'est à peu près le même. Non, non, bien, sûr. bien sûr, euh, au niveau des postes, alors, les quelques cas qu que nous avons rencontrés ont été sur des mises à jour, enfin, fichiers de mise à jour Windows 10 euh, que l'outil n'arrivait pas à migrer. Euh, le fichier était bloqué donc il a fallu mettre en place Alors, même en mettant en place des exclusions au niveau de la migration ça ne passait pas donc on a dû intervenir euh, dans la base de registre avec euh, un petit mode opératoire euh, assez simple assez hein, c'était un fichier à supprimer sauf qu'il fallait le libérer donc euh, ce problème s'est produit sur si je ne dis pas de bêtises on l'a eu le cas sur trois de nos postes D'accord. Euh, après euh, je j'ai du mal à trouver des problèmes de, qui ont pu impacter et éventuellement euh, nous amener à faire un rollback. En fait, euh, c'était euh, vraiment les seuls points euh, d'attention qu'on a pu rencontrer euh, lors de, de migration de nos postes ou de nos serveurs. Euh, pareil, les serveurs euh, assez transparents dans la migration. Alors, certes, plus long euh, en, en termes de, de, de temps de fenêtre de, de temps à prévoir, bien sûr, mais pareil, euh, tout ce qui est euh, réapplication de la sécurité euh, se déroule très, très bien. Ok, bah, ouais. côté, merci pour, euh, pour ces infos, je pense que c'est intéressant. Donc au final, ça représentait combien 200 postes environ et une dizaine de serveurs, c'est ça Tout à fait, ouais. tout à fait. Donc pour les 200 postes, alors sachant qu'on a décidé, pour donner un petit ordre d'idée, on a décidé donc d'accompagner complètement nos utilisateurs euh, avec peu de ressources en local. Euh, ça nous a pris en gros, alors pour faire, on va, on va faire on va dire 90% des cas, ce qui y a toujours des cas un petit peu compliqués, sachant qu'on a réalisé cette migration pendant les vacances estivales. Euh, ça nous a pris en gros, euh, je vais dire trois semaines, mais plutôt deux semaines et demie pour faire euh, 90% de nos postes. D'accord. Avec un Et... accompagnement d'une de, à deux personnes par moment sur place, mais pas à temps plein. Oui, c'était la question que je voulais vous poser justement, c'est-à-dire que vous avez, vous avez migré par batch, ou au contraire c'est quasiment one-to-one euh, -one avec des accompagnements, on va dire personnalisés, comment vous avez fait ça Voilà, c'est de l'accompagnement personnalisé, alors ce n'était pas du one-to-one -one en réel, on faisait des, des petits lots, comme a expliqué Antoine, des petits lots ouais. de 4-5 utilisateurs, parce qu'il bah, y a toujours des petits délais dans la synchronisation au niveau 365 ou autre. Donc on faisait des petits lots de 3 4, 3, 4, 5 personnes, ça dépendait, avec le technicien sur place qui, qui regroupait un petit peu ces différentes interventions dans des bureaux et okay. euh, pouvoir comme ça communiquer facilement avec les utilisateurs et les accompagner. Ok. Et euh, dernière question, après je me tais, c'est sûr. Euh, en, en termes de choix d'outils, est-ce que vous aviez étudié un petit peu d'autres outils au préalable que l'ADMT, on va dire, qui est, le, qui est le grand classique dans ces cas-là, euh, et, et cet outil de Quest, ou finalement vous êtes cantonné à celui de Quest parce que, les euh, je sais pas, l'expérience de talent ou euh, euh, faisait que finalement vous n'aviez pas besoin de, de chercher ailleurs Hum, les produits, donc on, on a étudié les deux solutions. Après, Sectalon nous avait présenté cette solution, euh, Binary Pro, euh, Binary Tri, pardon, à l'époque, euh, qui répondait exactement à notre besoin et euh, en termes de coûts euh, pas, de, pas très élevé, on va dire. Qui restait raisonnable, voilà. la d'abord, on va dire. Voilà, tout à fait, exactement. Et ça répondait exactement à nos besoins. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu... Et puis, en même temps, on a fait confiance aussi à l'expérience de talent là-dessus pour nous présenter le bon produit. Et au final, ça a été correct. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. D'autres questions Ok, Donc, ça veut dire que vous avez toutes vos réponses, c'est très bien, euh, pas de soucis. Donc, euh, s'il n'y a plus de questions, on peut terminer sur ça. Ok, bon, ben, on va vous laisser. Alors, si personne ne veut poser de questions, euh, ben, je vous souhaite du coup un bon appétit à tous. Euh, je vous remercie Merci pour beaucoup. votre attention et puis, euh... et puis à bientôt. Merci à bientôt. pour cette présentation en tout cas, très intéressante. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.